Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, une nouvelle démo de jeu de rôle Milvau Cette fois on va tester mon grand classique des classiques. In Florenza héroïsme, martyr et décadence dans l'enfer forestier 2000 Milvaux. Tout un programme. C'est un jeu qui se joue, comme d'habitude, euh, en solo, en multi, avec ou sans MJ. Donc là on va le faire En solo. Donc, euh, Inforenza, voilà, attention, un jeu euh, très étrange, euh, poétique. Bon, euh, je vais tirer comme d'hab euh, un, euh, un petit portrait avec, euh, avec nervure. Donc, j'ai euh, voilà, ce portrait-là. Euh, je vais dire que c'est une jeune femme, voire une jeune fille. Euh, je pense qu'elle est soit euh, en tenue de mariée, soit en tenue de, de communiante. Je vais, je vais voir un petit peu, un petit peu pour euh, la suite. Donc, ça se passe en tour, euh, généralement. Donc, euh, il faut... Euh, dans une fois, on écrit des phrases. C'est ça qui constitue la feuille de personnage. Et à chaque fois qu'on écrit des phrases, il y a un tirage de thème. Il est facultatif, mais là, pour, pour toi, public, je vais, euh, je vais le... Alors toujours les tirer. On utilise des dés 12, euh, voilà, magnifique euh, forme de dés, vraiment trop peu utilisée. Euh, J'ai fait le thème 8, euh, alors j'utilise, hein, alors bah, tiens, ça tombe bien, alors Content Warning, Religion, à nouveau, euh, ça tombe bien parce que j'avais décidé qu'on utiliserait un des scénarios euh, de Inforidus, ça s'appelle les théâtres, ça revient au même, c'est une sorte de scénario sandbox. Euh, qui s'appelle les chemins de Compostelle donc c'est un peu le pèlerinage de Compostelle mais cette fois-ci, euh, à travers la forêt de Milvaux donc ça va pas être facile, on peut pas dire que les chemins sont aussi bien guidés qu'aujourd'hui il euh, n'y a pas de chaîne YouTube de, de pèlerin pour t'expliquer comment faire ton pactage donc on, on sait euh, voilà. des mers de Nzizish euh, dans la forêt de Milvaux euh, j'ai tiré le thème pèlerin. Euh, je vais me faire donc, un objectif là-dedans alors n'est pas assez précis pour moi, il y a des sous-thèmes je vais tirer un sous-thème. 11. Ordre guerrier athée. Un ordre guerrier athée. Bah écoute, il y a, euh, il y a un ordre guerrier, si tu veux, qui euh, euh, qui pourchasse en fait les pèlerins, qui pourchasse les croyants. Euh, voilà, donc trigger des guerres de religion. Hein, euh, euh, et du coup, euh, voilà, ils veulent tuer les croyants. Et donc, moi, eh ben, je, suis, euh, je suis pourchassé à cause de ma croyance, hein, parce que clairement, j'ai une sorte d'uniforme religieux, que ce soit de mariée ou de communiante. Euh... Et écoute, je ne veux pas aller sur du, euh, entre guillemets, euh, violent sur, euh, sur enfant, que ce n'est pas une communiante, c'est euh, une jeune mariée, voilà, elle a, elle a tout juste 18 ans. Euh, et euh, elle vient de se marier, et donc euh, elle s'est mariée en fait dans une petite chapelle de pèlerins au milieu de la forêt, et euh, si tu veux, bah, les, euh, comment ils ont tué les... Euh, hop. Voilà, le chef des guerriers athées, ah, il y a une bonne tête de, de rationaliste, hein. okay. on va les appeler rationalistes, hein. Euh, les rationalistes, ils ont, tué, ils ont tué mon mari et euh, ils ont voulu me tuer aussi hein, parce que j'avais commis un, un acte chrétien et donc euh, mon mari, je vais trouver peut-être qu qu'il qu pourrait avoir Lui, euh, euh, ouais, il est beau gosse il, enfin, il était malheureusement hein, puisqu'elle est, est décédée quoi. et donc moi je vais me faire un objectif donc euh, bah, mon, le, ma phrase d'objectif doit commencer par je veux Là je vais faire très simple, c'est je veux échapper au rationaliste. On est parti sur une chasse à l'homme, enfin une chasse à la femme. Euh... Donc voilà. Je veux échapper au rationaliste. Donc t'as vu, j'ai gardé le thème. Hop, voilà. Bah, début de ma feuille de personnage, on ne voit pas trop bien. Hop. Et donc je vais faire mon premier tour. Euh.. « Bah écoute, euh, je cours dans la forêt, ma belle robe de mariée commence à, à être euh, évidemment toute déchirée par les ronces, tout ça, c'est la panique, mon cœur elle est bien mis à l'heure. Euh... » Et je les entends encore qui me pourchassent, tu vois, je suis comme un animal traqué, euh... c'est comme si on s'appelle so... je... avec des cordes de chasse, c'est comme si on sonnait l'analyse, comme si j'étais juste une bête, quoi. Euh... Et euh, on va faire ce qu'on appelle un conflit. Euh, là, je, ouais, je, vais, je vais tout de suite sur un truc très simple, c'est est-ce que je vais échapper en fait, euh, est-ce que je vais réussir à, le, à leur fausser compagnie au moins pour un temps, tu vois, euh, à créer une fausse piste et tout. J'entends leur chien qui m'a dessus et tout. Donc euh, voilà, c'est moi qui décide si tu veux que là, je veux une adversité. Je pourrais faire sans, mais je, je, au contraire, j'ai envie de me mettre un petit coup de suspense. Donc, euh, comment ça se passe Je décide ce qui se passe si je réussis. Bon, ben bah, j'ai déjà dit. Et qu'est-ce qui se passe si je rate Alors, j'ai pas envie de mourir tout de suite, puisqu'il reste encore même du temps. Donc, euh, si tu veux, je pense qu'ils vont me, me capturer, parce qu'en fait, ils veulent pas me tuer, euh, parce qu'ils veulent que je leur dise où sont partis euh, les pèlerins qui, qui m'accompagnaient, y compris la fuite quand on a été attaqué, euh, vers où ils allaient, en fait, puisque les, les chemins de Pont compostelle sont plus tellement indiqués. Mais moi, je suis censé savoir. Donc euh, voilà, euh, c'est ça qui m'attend si, si je me fais rattraper. Ok, alors, je jette autant d'idées que j'ai de phrases qui constituent une motivation, une ressource ou un handicap dans la situation. Bah, j'ai qu'une phrase, je vais échapper au rationaliste. C'est une motivation. Donc, euh, vas-y, je le je jette. Euh, j'ai fait un 10. Euh, 10, c'est une souffrance. C'est-à-dire que c'est un échec. Dans tous trois, 3, et 10, c'est des échecs. Donc, euh, je me fais rattraper, euh, voilà, tchac, euh, ils vont me, euh, comment ils vont, ils vont me, oh là on va faire une ellipse, ils me forcent carrément, ils me forcent effectivement, euh, sous menace de la torture, ils euh, me forcent à, à révéler où sont leurs amis, et malheureusement, je n'ai pas l'âme assez forte, tu vois, pour, euh, pour résister aux menaces, et donc euh, je, leur dis, je leur explique euh, quel chemin secret qu'ont très certainement emprunté euh, mes frères et sœurs euh, pères. Et donc, euh, là-dessus, j'écris donc une phrase de souffrance. Je vais lui tirer un thème. Euh, J'ai fait 10. L'amour. Oh. Alors, je vais tirer un sous-thème. La haine. Ah, oh. bon. Eh bien, euh, comment je vais mettre Je hais autant les rationalistes que moi-même. Voilà, on part sur du drama, hein donc voilà, je m'en veux super fort, quoi. Alors, nouveau tour. Je pense que euh, ce que je vais faire, si tu veux, c'est que j'arrive à, à fausser compagnie à mes geôliers, euh, qui, voilà, ne faisaient pas euh, trop trop attention. Ils trop... Enfin, la, la plupart d'entre eux étaient partis euh, rattraper mes frères et sœurs. Et euh, j'arrive à leur fausser compagnie et je même je je prends une arme je prends une arme euh, une hache et pff, je cours dans la forêt et l'idée c'est que je veux j'ai l'espoir complètement fou de euh, et bien de, de rattraper mes frères et sœurs à temps pour leur dire de se mettre à l'abri pour leur expliquer ce qui les ce qui les attend euh, et en fait je euh, comment je croise un, un, un cheval, le cheval de queue, en fait, de, de la traque, un cheval avec son, avec son cavalier. Et là, je me dis, bah, tant pis, en fait, s'ils sont à cheval, euh, ils seront forcément plus rapides que moi. Donc, euh, je profite qu'il fait une pause, le cheval voit la rivière. Euh, L'homme me tourne le dos j'y vais... Ouah Je vais donner un, un coup de hache au gars, voilà, tu lui violence Donc, euh, si je... on fait un nouveau conflit... Si je réussis, bien je tue, la personne. Et si je rate, bah tiens, si je rate, je tue la personne. Mais en fait, c'était un pèlerin, c'était un pèlerin, c'était pas du tout un rationaliste, grosse gros friendly fire. mes deux phrases, je pense sont tout à fait liées au contexte. Donc elle me donne, voilà, j'aime bien je prends un autre, j'ai la fin de ramasser ce qui est tombé. Alors, je fais un 4. Euh, 4, c'était encore une souffrance. Et un 11. Ouais Un 11, c'est une puissance. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est une réussite. Euh, donc, yeah, j'y vais. Un bon coup de hache-bandeau. Le gars, il s'écroule. Pas, pas le temps de faire les rites funéraires. Il viendra peut-être en mort-vivant, Mais là, je suis trop... j'ai pas le time. Je saute sur le cheval. Euh, en Amazon, quand même, parce que je me respecte. Et puis... Et puis... Euh, on est parti. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, je... l'Amazon, ça va pas tenir longtemps. Quoi. Si je veux vraiment aller, aller à speeder, quoi. Allez, on repasse euh, à la hussarde. Et puis, allez Je suis prêt à tuer mon cheval, tu vois. Sous, euh... Mais vraiment, je, je le harcèle. Il faut qu'on retrouve mes frères et soeurs avant. En plus, je dois faire un détour. Bon, voilà, c'est la folie. J'écris une phrase de puissance. 5. Euh, alors 5. Alors c'est les thèmes... Euh, là je tombe sur des thèmes spécifiques. Miracle. Oh, oh, oh je tombe sur des thèmes spécifiques euh, au théâtre de Compostelle. Miracle mortel. Ben en fait... Euh, bon, on ne gaspille plus beaucoup de temps. Donc si tu veux... Euh, si euh, tu vois, si j'ai réussi à tuer cet homme, c'est pas... Euh, c'est pas normal, tu vois. Je pas du tout... Et euh, j'étais pacifiste et tout. Je n'ai jamais entraîné au métier des armes. Euh, J'étais très naïve et euh, voilà, je suis devenue une vierge guerrière, quoi, une vierge sainte, quoi. Une vierge sainte et guerrière. Et du coup, euh, on va faire un, un dernier, euh, pour finir, on finit avec un, un dernier tour. Cette fois-ci, sans conflit, juste une phrase de conclusion. Moi, je pense que comme là, je suis devenu Vierge Sainte et Guerrière, je change d'avis. Plutôt que de rejoindre les frères Perrin, je décide d'aller <rire> one shot euh, tous les rationalistes qui sont sur mon chemin. Euh, voilà. Et on va faire une phrase de conclusion avec le thème 10, amour. Allez, on va faire un petit sous-thème. 11, mensonge. Euh... Le mensonge, bah en fait j'y vais quoi, je fonce vers eux, Jérôme. Immo. Euh, sauf que je me suis menti à moi-même, je suis pas du tout une vierge derrière, j'ai juste eu de la chance avec la hache et tout. Et en fait, je, je finis je meurs sous leur coup. Alors ah, là, encore un, encore un une démo qui finit avec un personnage tué, je suis désolé. Donc j'écris ma phrase de conclusion. C'est euh, je me suis menti à moi-même, quoi, depuis le début. Hop, alors il y a plutôt le lien avec amour, amour mensonger, Je un euh, ouais, j'ai pas le temps d'élaborer plus, voilà c'était juste une démo rapide. Allez, je te fais des bisous, à ciao